Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 22 novembre 2018, euh, je suis aujourd'hui sur le sujet, sur un sujet que je tiens à cœur, le fameux dossier de Mme Lise Thibault, qui était lieutenant-gouverneur, qu'on a fait détester, qu'on a fait haïr par toute la population à partir du barreau du Québec, de la commande du barreau, de l'administration du barreau du Québec, de leurs bâtonniers, dont le lieutenant-gouverneur... Euh, euh, ça se trouve, va être Jean-Michel Doyon, actuellement, un ancien bâtonnier du barreau du Québec, qui se trouve à être lieutenant-gouverneur, il sait qu'il a pas à faire là. Il sait que la reine est dévolue, il est au courant de ça. Et le barreau du Québec, bien, a continué à sanctionner les thibault euh, par ses avocats en refusant de respecter les lois, les jugements, les chartes, les décrets, les constitutions, parce que c'est le barreau du Québec qui ordonne à ses avocats, à ses membres, en vertu euh, de la décision euh, de la juge Rose-Marie Millard euh, euh, au palais de justice de Gatineau dans le dossier de Stéphane Marcoux et de Mylène Desilets, dans lequel la juge Millard a dit que, euh, elle ne, que personne ne peut se constituer un avocat en vertu de l'article 128 de la loi du Barreau du Québec sans que l'avocat se conforme aux politiques de, de, du barreau du Québec qui interdit, comme ils me l'ont interdit à moi, qui interdit aux avocats d'appliquer de, des jugements et des lois et des décrets et la charte et tout ce que vous voulez qui rentrerait qui ne serait pas dans l'intérêt pécuniaire du barreau du Québec des juges, des avocats, des députés et des ministres. C'est grave ce que je vous dis là, mais c'est comme ça. Donc, euh, si on regarde ce qui se passe dans le dossier euh, du lieutenant-gouverneur du Québec, vous savez que depuis la dévolution du gouverneur général du Canada par le, le nouveau roi du Canada, Brian Mulroney, qui est toujours roi! et qui sera toujours roi jusqu'à sa mort, en 1985, au, à la, dans la loi du Parlement du Canada, chapitre P1, article 2, qui dit que le Parlement du Canada continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne, comme si euh, jamais on se serait débarrassé de la couronne alors qu'ils s'en sont débarrassés. Vous comprenez, c'est la dévolution de la couronne, l'autorité et les pouvoirs appartiennent à Brian Mulroney, même pas à ses successeurs. Bar Brian Mulroney est le roi au Canada, et euh, euh, cette royauté-là, qui n'est pas d'aucune famille royale, même si on sait que Justin Trudeau se prend pour un roi, avec sa famille et tout ça, non, non, non, c'est absolument rien, ça. Vous comprenez, son père a trompé le Canada, et a trompé tout le monde au Canada et au Québec, donc, c'est ce qui se passe actuellement. Euh, on est tout simplement victime euh, de la supercherie, de perfidie, la perfidie euh, des membres du barreau du Québec et euh, des Trudeau, de Pierre-Élotte Trudeau, de Justin Trudeau et compagnie. Et on voit ce qui se passe ici actuellement au Canada. On voit ce qui se passe dans l'économie du Québec et du Canada, les grandes firmes comme Bombardier, où c'est notre pauvre société qui paye pour ça. On voit ce qui se passe dans hydro Québec, c'est ça la nationalisation. Le gouvernement s'approprie tout par la nationalisation et c'est nous autres qui payons. Si tout était privatisé, dans le sens où plus rien n'appartient au gouvernement, tout appartient aux entreprises privées, le gouvernement serait libre de faire des lois et interdire qu'on hausse le prix de l'essence ou de l'électricité ou quoi que ce soit, sous peine d'emprisonnement. Vous comprenez? Donc les propriétaires seraient emprisonnés, puis le gouvernement pourrait nommer, lui, sans que ça lui appartienne, il pourrait nommer, il aurait un droit de veto sur tous les pouvoirs des compagnies, parce qu'il est nommé par le peuple. Par les citoyens souverains, qu'on appelle le peuple, par les Freemen andalènes, ceux qui utilisent les chartes, celles du Québec, celles du Canada, bien que l'article 24 et l'article 33 de la Charte canadienne suppriment, abolit la suprématie de Dieu et la primauté du droit. Donc, vous n'avez plus de droit au Canada, depuis l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés, et depuis l'article 52 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, qui est quasi constitutionnel, comme l'a déclaré Benoît Pelletier, euh, un ancien député, ministre, qui est professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Donc, je vous montre l'article ici, euh, concernant Mme Lise Thibault. Vous comprenez, ce matin, euh, c'est ce qui paraît dans le journal... Euh, on la voit ici euh, à gauche avec Réal Cloutier, son conjoint. Euh, je viens de lui parler ce matin, c'est pour ça que je fais cet article-là, que je mets public ce qui se passe ici. Euh, ils ont bien écrit « Lise Thibault devant son syndic, forcé de s'expliquer. » C'est certain que c'est des victimes. Ces gens-là euh, croient toujours à la bonne foi des syndics, alors que le syndic de faillite le sait bien qu'il s'adresse à une personne physique qui n'a pas d'entité. C'est l'article 4.1 de la loi sur la faillite et l'insolvabilité, la loi B3 du fédéral, qui dit qu'une personne physique n'a pas d'entité. Et n'oubliez pas que la personne physique, c'est M. Euh, Cloutier, c'est Mme Thibault, avec leur numéro d'assurance sociale. Et tout ça, c'est la propriété intellectuelle du gouvernement, ainsi que leur propriété, leur maison, leur voiture, leur compte bancaire, leurs revenus, ainsi que leurs dépenses. Donc, je vais vous lire l'article ici. Lise Thibault s'explique avec son syndic. Son conjoint a été condamné à rendre à Québec et Ottawa l'équivalent de 250 000 euh, qu'elle lui a transféré. L'ex-lieutenant-gouverneur euh, Lise Thibault a rencontré son syndic de faillite hier, quelques semaines après une décision judiciaire contre un transfert de l'équivalent de 250 000 dont ses créanciers avaient été privés a, a appelé notre bureau d'enquête. N'oubliez pas que le bureau d'enquête du Journal de Montréal, c'est des avocats. Okay? Les avocats sont membres du Barreau du Québec et le Barreau du Québec ordonne aux avocats de faire ce qu'ils doivent faire pour détruire le système, pour détruire le pouvoir exécutif, pour détruire le lieutenant-gouverneur qui n'a plus de pouvoir et qui n'existe plus depuis 1985 au chapitre P1 de la loi du Parlement du Canada, article 2, concernant la dévolution au premier ministre du Canada, Brian Mulroney, la dévolution du pouvoir de l'autorité et du titre de la couronne. Vous savez, quand on dit fiscalité, on ne dit pas parafiscalité. Et ici au Canada, c'est de la parafiscalité à cause de l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, chapitre I3 de 1985, qui dit « Loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec ». C'est confirmé dans la loi fédérale Z03, qui dit que les lois habilitantes ne sont, sont, ne sont pas législatives. <coughs> et, finalement, c'est confirmé dans deux formulaires de l'Agence de revenus du Canada, le formulaire RC-251 et T-118 de l'Agence de revenus du Canada. « Quand on m'a emprisonné en 2014... C'est le barreau du Québec qui a ordonné à Guy Fontaine et à Michel Lebrun, mon avocat, hein, de m'envoyer en prison, mais d'une certaine façon. Mon avocat n'avait pas le droit de respecter mes jugements, qui ont été rendus en ma faveur, en ma faveur, pas en votre faveur à vous autres, en ma faveur à moi, en Cour municipale de Montréal, en Cour du Québec et en Cour supérieure. Il n'avait pas le droit, il me l'a dit, il n'a pas le droit et il n'y avait pas le droit d'observer de, de, l'article 1 du Code civil du Québec qui dit que l'être humain possède la personnalité juridique. Il n'y a pas droit de parler de ça. Il n'y a pas droit de parler aussi de l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, article 1, hein, puis la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, c'est le chapitre de loi C-12 de 1975, bien avant le rapatriement de la Constitution, qui reconnaît que l'être humain possède la personnalité juridique et en vue de ça, il possède une sûreté. Une sûreté qui a été reconnue par le juge Sylvain Lépine et par euh, le juge euh, Stéphane Sansfaçon. Sylvain Lépine a reconnu la sûreté en matière euh, pénale et criminelle, et euh, le juge Stéphane Sansfaçon a reconnu la sûreté en matière familiale, en matière du droit civil, du code civil. Donc, on continue ici. « Madame Thibault était accompagnée de son conjoint Réal Cloutier quand elle est arrivée à 10h devant l'édifice » où le rendez-vous était prévu à Laval. La semaine dernière, M. Cloutier avait précisé à notre bureau d'enquête que cette rencontre portait sur un transfert d'actifs dont il a bénéficié. Okay? Le rendez-vous avait déjà été reporté en raison de l'état de santé de Mme Thibault, qui a été reconnue en 2014 coupable de fraude, contre les gouvernements du Québec et du Canada. Écoutez... La reine qui est censée punir, là, la reine qui vous envoie en prison, qui envoie les hers, qui envoie tout le monde en prison, n'existe même pas. Qui est qui vous envoie en prison? Elle n'a pas de famille royale. Pourtant, c'est drôle, c'est toujours une reine. C'est toujours le, le, la, la monarchie, celle sur laquelle vous crachez tout le monde. Mais ce n'est pas la bonne monarchie. C'est la fausse monarchie. C'est la monarchie de Nicole Esther Duval, qui est une femme qui n'est pas d'une femme de famille royale, qui est la, la reine du Québec qui est la juge en chef du Québec et juge en chef de la Cour d'appel du Québec, et le juge actuellement, qui est le juge Richard Wagner, de la Cour suprême du Canada, qui est l'autre roi, lui, c'est le roi du Canada. Et tout ce qui se passe actuellement devant les tribunaux judiciaires, est tout, est tout, tout, tout, sous le contrôle du barreau du Québec, parce que le barreau du Québec a des milliers d'avocats, hein, comme M. Canté Tétrault, euh, Martineau, Martineau, Danton Rainville. Euh, et mettez-en, mettez en Norton Rose, vous comprenez, des grosses firmes d'avocats, laverée de Billy, OK? Et mettez-en, mettez, mettez C'est ces firmes-là qui contrôlent tout le Canada actuellement, ces firmes-là. Et c'est eux autres qui, par le barreau du Québec, interdisent l'application des lois sans que personne de ces gens-là, qui administrent la justice, soit puni pour ne pas faire respecter les lois, les jugements, les chats. Les constitutions, les décrets, les contrats, que ce soit un contrat public ou un contrat privé, c'est eux autres qui décident de tout. Ce sont des dieux, ce sont des bêtes. C'est la bête qu'on parle dans les Saintes Écritures depuis le début des temps. C'est le barreau du Québec. Et ça se répand partout, ça s'étend partout, comme une pollution à travers le monde, à travers notre planète. Ça part du barreau du Québec. Donc, je continue. N'oubliez pas que Mme Messibot n'a pas le droit d'être lieutenant-gouverneur, comme le bâtonnier n'a pas le droit d'être lieutenant-gouverneur actuellement. Donc, Jean-Michel Loyon, qui est bâtonnier du barreau du Québec, qui fait partie du Collège des bâtonniers, parce que jamais un bâtonnier perd son titre. Il fait partie d'un collège. Quand il le remplace, quand il est remplacé, il fait partie d'un collège, d'une société de bâtonniers. Et cet homme-là, il sait qu'il n'y a pas de loi, il sait qu'il n'y a pas de constitution. Il sait qu'il n'est pas supposé de payer des impôts. Il sait que les juges n'ont pas le droit de payer des impôts parce qu'il n'y a pas de loi. Parce que à qui appartient le Canada actuellement, par le barreau du Québec, à Revenu Québec. La Chambre des communes, le Sénat canadien, l'agence de revenu du Canada, euh, le service euh, des, poursuites pénales du, des poursuites pénales du Canada appartient au, euh, au registre des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec, ainsi que l'Assemblée nationale, ainsi que le ministère du conseil exécutif, la Chambre des ministres, la, euh, et, et tout ce qui concerne l'administration judiciaire, et on ne dira pas législative parce que l'Assemblée nationale n'est pas législative. législature. Même si dans le registraire des entreprises, dans son registre, c'est bien écrit que l'Assemblée nationale a été constituée en 1867. sans l'Assemblée législative, sans le conseil législatif, sans l'autorité et les pouvoirs, ainsi que le titre de la reine, de la monarchie et du, du pouvoir exécutif du Canada. <coughs> Donc, écoutez, c'est le plus grand mensonge. Et personne n'est au courant de ça. Et vous vous faites voler parce que vous êtes t à 174 de vos revenus? Quelqu'un qui fait 100 dans sa journée doit 174 au gouvernement. Comment ça vous n'êtes pas en faillite? Pourquoi Mme beau ici, là, qui est coincée, qui n'avait même pas le droit d'occuper son poste parce que je l'ai mis au courant de ça depuis la révolution, elle n'était pas au courant de ça, elle était de bonne foi, elle. Ça se trouve à être tout Bisson, du cabinet d'avocat, comme tétro qui contrôle euh, le, le, le Parlement du Québec ici, et euh, qui contrôle euh, aussi euh, euh, le, le, le, la municipalité de Montréal, donc la mairie de Montréal, et qui contrôle beaucoup de choses ici, c'est Mécla Titetault, et ainsi que leurs milliers d'avocats. C'est ces gens-là qui ont le contrôle de tout, par le barreau du Québec. Vous comprenez? Donc, écoutez, moi, je ne peux pas blâmer tous les juges, tous les avocats, ce pas vrai. Le Barreau du Québec, son conseil d'administration, tous les bandits qu'il y a là. Ça ne veut pas dire que c'est tous des avocats qu'il y a là, là. Il y a peut-être des individus qui sont seulement dans l'entreprise privée. Peut-être des gens comme Desmarais, hein? Qui sait? Ou quelles sont les personnes qui sont très très influentes sur le plan monétaire, ici au Québec et au Canada? Est-ce la euh, vous avez juste à aller euh, sur le registre des entreprises euh, du Québec, qui appartient à New Québec. Vous allez voir euh, tous les administrateurs de, de Saint-Cyr-Lavalin. Vous allez trouver tous les administrateurs euh, du directeur des poursuites criminelles et pénales. Vous allez trouver tous les administrateurs du Conseil exécutif du Québec. Vous allez trouver tous ces administrateurs-là. Puis pour ce du Conseil exécutif du Québec, c'est toujours Jean Charest qui est le président. Même s'il si, euh, ne fait plus partie de l'Assemblée nationale, il est toujours président. Donc... Ah euh... oh, mon Dieu Seigneur. Oui, raccroche! Je suis en train de faire un enregistrement. C'est malheureux, là. Ça va être... Vous voyez-vous, ça sonne? Non, c'est pas compliqué. Mais euh, c'est parce qu'il y a des gens qui sont pas au courant que je suis en train de faire un enregistrement. Donc, euh, je reviens, je continue mon texte. J'ai perdu un peu mon, le fil de mes idées, mais ça, les gens sont pas au courant, ce n'est pas de leur faute. Donc, billet du médecin. « Mme Thibault était malade, a dit M. Cloutier. Son médecin lui avait interdit. avait signé un document disant qu'elle n'était pas en mesure de se présenter. La semaine dernière, notre bureau d'enquête... A rapporté que les créanciers de Mme Thibault ont obtenu l'autorisation d'aller récupérer des actifs qu'elle avait transférés à son conjoint. M. Cloutier était alors défendu d'avoir euh, s'était alors défendu d'avoir fait un tour de passe-passe avec Mme Thibault pour soustraire ses actifs aux créanciers. Un tribunal a pourtant décidé en septembre dernier de condamner M. Cloutier à rendre ses sommes au syndic chargé de la faillite de Mme Thibault. Revenu Québec! Des bandits! Pas de loi! Revenu Québec! Ils disent bien ici, là! Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada ont réclamé au total près de 1,5 million à Mme Thibault. Je vais essayer de vous le montrer ici. Attendez un petit peu. Parce que ça, c'est tellement important, je vais essayer de voir en même temps ce que je peux vous montrer ici. Bon. Si on peut le voir. Euh... voyez où c'est écrit ici. Voyez-vous? Donc, revenu Québec revenu Canada, les bandits. Des bandits, il n'y a pas de loi. La loi I3 dit qu'il n'y a pas de loi. Et la loi Z03 du fédéral, pour l'Agence de du Canada, dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Il est bandit. C'est eux autres qui vous endettent. C'est eux autres qui vous enlèvent votre pouvoir d'achat en volant vos revenus directement sur vos revenus. Par les impôts. Il faut que l'impôt soit aboli. C'est pas ça qui fait marcher le système. Pensez-y. Donc, on continue ici. La prison pour fraude. Madame Thibault est sortie de prison en juin 2016 où elle a purgé une peine de trois mois pour fraude et abus de confiance. Écoutez, la reine, là, Hein, la, celle qui représente la reine, écoute, elle représentait elle qui? Elle représente Nicolas Duval. Nicolas Duval est-ce qu'elle a conseillé les Thibault, la lieutenant-gouverneur? Parce qu'oubliez pas que la reine, c'est plus fort que la lieutenant-gouverneur. Est-ce que euh, la, la reine au fédéral, euh, Beverly McC McCartland, ok, euh, est-ce qu'elle a conseillé euh, Lise Thibault? Parce que les cibots, elles, elle existent par le gouverneur général du Canada. Et actuellement, il y a eu euh, euh, Mme Clarkson euh, et ainsi de suite euh, euh, qui ont occupé euh, les postes euh, de gouverneur général du Canada. Là, c'est Julie Payette. Et on sait que ces gens-là n'ont aucun pouvoir, aucune autorité. Est-ce qu'ils sont au courant, ces personnes-là, qui n'ont pas le droit d'occuper ce poste-là? Depuis la dévolution de la reine, de la couronne en 1985, est-ce qu'ils sont au courant qu'ils n'ont pas le droit d'être payés pour occuper un poste qui est dévolu, un poste qui est tout simplement symbolique des accrochés de médaille? Est-ce qu'on a besoin de ça? Moi, si j'étais gouverneur général ou lieutenant-gouverneur, il n'y a pas de loi qui passerait sans qu'elle me passe sur le nez, que je le signe, et que celui qui a décidé de faire une loi qui ne tient pas debout, je te le corollisse en dedans, tout de suite. Excusez mon expression, mais ça me choque tellement de voir comment le barreau du Québec, la bête, peut abuser du monde. Moi, j'ai un bon avocat, Michel Lebrun, et il avait pas le choix, il avait pas le droit d'observer les lois et les jugements, puis je me demandais pourquoi. C'est pour ça que j'ai fait de la prison. Mais je l'ai su, le 13 novembre dernier, devant la juge Rose-Marie Millard à Gatineau, quand elle a, dit que, qu elle a dit à Stéphane Marcoux et à Mylène Desilets, vous êtes obligés de vous constituer un avocat, mais la l'article 128 de la loi du Barreau du Québec. Puis si vous n'avez pas, ben on va procéder quand même. Ils n'ont pas le droit de procéder. C'est du cannabis et c'est criminel. Ils doivent comparaître devant le juge et le jury. Puis eux autres ne sont pas capables de se défendre seuls devant un jury. Ça prend un avocat. Ils ne savent pas encore, puis ça, la juge n'en a pas parlé. Mais la juge, il a une chose qu'elle a parlé, par exemple. Elle dit qu'ils sont obligés, les avocats qu'ils vont se constituer, qui viennent du barreau du Québec, là, bon, mais ben, ils sont obligés de respecter les politiques du barreau du Québec et ne pas observer les lois et les jugements que Mylène et que Stéphane déposeraient en leur faveur. Parce qu'ils les ont, les lois, en main, pour être acquitté des, des, des infractions qui sont reprochées à ces gens-là. Ils ont les lois et les jugements en main. Le barreau ne l'accepte pas. Donc, qui doit être puni? Est-ce que c'est ces gens-là qui doivent se servir, de, qui sont punis? Ils sont toujours punis pour avoir enfreint la loi, alors que le barreau interdit le respect de la loi. Les administrateurs du barreau du Québec doivent être emprisonnés immédiatement. Et vous allez sur le barreau du Québec, vous allez voir tous les noms qu'il y a là, là. Au registre des entreprises, c'est les premiers qui doivent être sacrés en dedans, immédiatement. Toute la trolée qu'il y a là. Ensuite de ça, on fait le tour sur les bâtonniers, puis il faut tous les ramasser et les mettre en dedans. C'est là le problème. C'est le problème pour tout le Canada, à marée ou ce qui y a de d'un océan à l'autre. Donc, je continue ici. Euh, Madame Thibault est sortie de prison en juin 2016, où elle a purgé une peine de trois mois pour fraude et abus de confiance. Devant les réclamations du gouvernement du Québec et du Canada, elle a décidé de vendre sa maison de Saint-Hippolyte à M. Cloutier pour les payer. En septembre, le juge à la Cour supérieure, supérieure a été déclaré illégitime, illégale et inconstitutionnel par le juge Jean-François Michaud, Jean Michaud euh, du palais de justice de Saint-Jérôme, dans lequel il a dit que ni lui, ni personne au palais de justice n'a la capacité de faire la preuve de la légitimité constitutionnelle, légale, ou de la constitutionnalité, de la légalité euh, de la cour supérieure du Québec. Et il a même dit « faites la demande au grand jury, à votre grand jury, lui, il peut peut-être faire la preuve que nous sommes constitutionnels. » Moi, je m'occupe du grand jury, et moi, je vais vous faire la démonstration, parce qu'oubliez pas que moi, là, je, je recomparais le 14 décembre prochain contre l'Assemblée nationale, contre le président de l'Assemblée nationale et contre le procureur général du Québec, le 14 décembre prochain, à la salle 16.61 du du 6 de Montréal, pour débattre du fait que les lois n'ont jamais été traduites en anglais ici, alors qu'il n'y a pas de loi! Il n'y a pas de loi! Comment vous voulez vous traduire une loi qui n'est pas une loi? Et c'est ça le problème ici. Le Québec est carrément sorti du Canada depuis 1968, au moins. Et c'est le, le, le Québec qui a menti à tout le monde en disant que l'Assemblée nationale a été constituée en 1867. Donc ça, ça veut dire que l'Assemblée la, nationale n'avait pas le conseil législatif en 1867. Et n'avait pas non plus le lieutenant-gouverneur, ni le gouverneur général, ni la reine. L'Assemblée nationale était tout seul avec sa gang de bandits. Bien, pour dire, hein? Donc, on continue. La Cour a condamné M. Cloutier à payer syndic Raymond Chabot. C'est une gang de bandits, ça. Ça, tu peux pas avoir pire que ça, Raymond Chabot, Grant Thornton. La différence entre le prix déclaré et le prix réellement, soit 146 et 12. <coughs> Le tribunal condamne également le conjoint de Mme Thibault à rendre au syndic une somme de 100 000 qu'elle lui avait versée en octobre 2015. Combien pensez-vous que ça l'a coûté à Mme Thibault, à, à M. Réal Cloutier, hein, au lieutenant-gouverneur et à son conjoint? Et euh, combien ça l'a coûté au gouvernement, toute cette procédure-là? Combien de, de, de milliers de dollars Écoutez, j'écoutais un dossier hier, là, à Denis Lévesque, là, à TVA, une femme là, qui, se dé... qui a combattu en cours là, sur une affaire, une picotée. c'est rien, rien, rien à comparer au dossier Alice Thibault, et puis les avocats sont allés chercher 500 000 là-dessus. Combien pensez-vous que ça lui a coûté? Ça doit y avoir coûté au moins 5 millions. C'est des bandits! C'est du commerce, l'administration de la justice, c'est rien de plus que ça! C'est la Commission de l'économie du travail sous le contrôle du barreau du Québec. La Commission de l'économie et, et du travail, c'est ça, l'Assemblée nationale, c'est la même chose. Est-ce que dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique, on reconnaissait l'Assemblée nationale qui veut dire Commission de l'économie du travail Non. L'article 71 à 80 précisait bien que le Québec est composé de l'Assemblée législative, du Conseil législatif des pouvoirs et de l'autorité du lieutenant-gouverneur. Et pour qu'il y ait un lieutenant-gouverneur, il faut que le Québec soit une province, ce n'est plus une province, et pour que le lieutenant-gouverneur ait plein pouvoir et autorité, sous son statut, sous son titre de lieutenant-gouverneur, il faut que le gouverneur général ne soit pas dévolu. Et le, le gouverneur général du Canada a été dévolu, en 1985, et c'est Brian Mulroney lui-même qui est roi ici, qui possède les titres, l'autorité et les pouvoirs du gouverneur général, et la reine n'est qu'un symbole. Et la reine d'Angleterre, malheureusement, paye des impôts, pareil comme les lieutenants gouverneurs ici, parce qu'elle a été trahie, elle-même, par son pouvoir législatif en Angleterre, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni et dans le Commonwealth britannique. Pas compliqué? Donc la reine, c'est une victime aussi. Qui contrôle ça? Les marchés boursiers. Aux États-Unis, au Canada, les marchés boursiers mondiaux, les marchés boursiers en Amérique, les, tous les marchés boursiers, c'est eux autres qui contrôlent tout, tout, tout au complet. Au complet. Oubliez pas qu'un citoyen souverain, c'est celui qui va voter pour élire le gouvernement. Si tu n'es pas souverain, comme citoyen, tu n'as pas le droit d'aller voter. Et si le gouvernement t'enlève ton droit de vote, c'est qu'automatiquement, il ne reconnaît pas la citoyenneté, la souveraineté d'un citoyen qui vote. Ils viennent de faire ça en Australie actuellement. Il y a quelqu'un que l'Australie vient de lui enlever son statut de citoyen, sa souveraineté de citoyen. Si l'Australie est rendu assez puissant, ce gouvernement-là, pour enlever le statut de citoyen, souverain, qui va élire un gouvernement automatiquement, le gouvernement en question n'a pas lieu d'être. Il n'a pas le droit d'être élu. Parce que vous, les gens d'Australie n'ont pas plus d'autorité et de souveraineté que le gouvernement qui vient de supprimer, carrément, le statut de citoyen australien à quelqu'un qui est là depuis, depuis ses ancêtres, depuis que l'Australie existe. Et l'Australie fait partie du Commonwealth, comme la Nouvelle-Zélande, comme le Canada, les États-Unis. Vous comprenez? Donc, euh, écoutez, je vais vous faire entendre immédiatement la conversation euh, que j'ai eue avec, euh, justement, Mme Lescibeau. On commence ça immédiatement. Ouais. Bonjour. Salut Montréal, comment ça va? Ah, oh, Monsieur Normandine, ça va bien. <rire> Écoute, je ça vois encore... <rire> je vois encore des... des ah, vous savez que vous êtes notre seul supporter, hein? <rire> J'en doute même pas. Il n'y en reste juste un chez vous. Ah, ça n'a aucun bon sens, écoutez... Ah, je On va croire qu'on ait fait qu ça à, <rire> à <Côte -Gilles. rire> Non, parce que c'est quand même pas la place ici, là. C'est certain. Mais écoutez, euh, je ne il n'y aura, pas... aura, aura pas grand-monde qu'on vous savez que <rire> quand t'es dans la gloire, la table est pleine, mais quand t'es dans la merde, t'as pas grand-monde. <rire> ah non, ici, c'est ça. Hein, tout le monde s'écrase un par-dessus l'autre, c'est de même que ça marche. Écoute, ah, euh, bien, euh, vous, vous, vous rencontrez votre syndic de faillite Oui, je oui, l'ai on l'a rencontré hier le matin. Oh, c'est ça, c'est ça. Ils sont, ils sont corrects, les autres, là. Vous, voyez, vous là. là, je pense aussi, là, le, le gouvernement fédéral, le euh, revenu Québec a été malhonnête là-dedans, Et là, même hier, il y avait un représentant du gouvernement fédéral qui était là. là. Oui, ben il semble que je m'occupe de votre dossier, je le dis partout, là, hein? Parce que moi, je suis en contact euh, continuel avec la GRC, puis avec tout ces gagne-là. Sont... Et c'est moi qui débat de l'inconstitutionnalité du Québec, de l'Assemblée nationale, qui débat de l'inconstitutionnalité du président de l'Assemblée nationale et du procureur général du Québec. Et ça, ça a été reporté au 14 décembre prochain, ok, devant la juge Corriveau, Chantal Corriveau. Et là, ben, euh, euh, le juge en chef euh, euh, Fournier, euh, Jacques R. Fournier, euh, a volé des documents que je lui ai expédiés, que n'a jamais voulu accuser réception, et je lui ai demandé de me les retourner, il n'a pas voulu me les retourner. Et là, je viens d'avoir hier la confirmation de Post Canada, euh, signer le Post-Canada, comme quoi les documents ont vraiment été livrés, alors que le Palais de justice de Montréal euh, m'ont tout simplement confirmé aux, aux greffes et euh, aux archives qu'ils n'ont jamais reçu aucun document. Donc là, c'est euh, Post-Canada contre le Québec. C'est pas compliqué, là. Et là, euh, le juge Fournier n'a plus compétence pour débattre de l'inconstitutionnalité des lois ici. Donc, là, vous êtes en train de vous faire... Premièrement, vous, vous êtes fait voler depuis le début. fait que ça, vous allez pouvoir éventuellement, par moi, par mes connaissances et tout ça, tout récupérer au complet. Au complet de A à Z. Et il euh, y a des gens qui devront éventuellement payer pour ça dans nos gouvernants. Euh, que ce soit Lucien Bouchard, ou que ce soit euh, Jean Charest, ou toute la gang de, de ripoux euh, qui ont gouverné ici au Québec, euh, ils savent que le Québec est sorti du Canada, puis c'est autres mêmes qui l'ont sorti en 1968, quand ils ont créé l'Assemblée nationale. Et, bon, euh, euh, oui? Mme Corriveau, elle, euh, comme je est-elle à Québec ou à Montréal? Elle hein? est à Montréal. Elle, elle est en cours supérieure à Montréal, Chantal euh, Corriveau. C'est l'ancienne avocat Corriveau de Québec, là, c'est un célèbre avocat, son père. Ah, je ne sais pas, mais c'est un bâtard, comme plusieurs personnes. Premièrement, vous savez que le barreau du Québec a déclaré par la juge Miller à Gatineau qu'aucune loi et aucun jugement ne peut être respecté ou observé si le, le, le barreau n'en donne pas l'autorisation. Et okay. ça, là, je vais avoir les notes sténographiques de ça. Je suis en train de faire faire actuellement. Donc ça va être, euh, je vais avoir ça la semaine prochaine, c'est assermenté par sténographe officiel et ça a été déclaré par euh, la juge Milard Agatineau la semaine dernière, euh, dans laquelle, euh, euh, comment elle s'appelle, Mylène Desilet a demandé au juge euh, qu'elle veut premièrement se constituer un avocat, mais que son avocat devra appliquer les lois et les jugements qu'elle présente à la cour pour faire respecter les lois et les jugements pour son acquittement. Et la juge, elle a dit, l'avocat n'a pas le droit de faire ça si le, le barreau du Québec ne lui en donne pas l'autorisation. Donc, vous, vous avez perdu parce que le barreau du Québec vous a fait perdre parce que les avocats qui vous ont servi n'étaient pas autorisés à respecter les lois et les jugements en votre faveur, ainsi que la Constitution du Canada qui était là en votre faveur. C'est le barreau qui contrôle tout, tout au Canada aussi, au Québec et au Canada. Le vrai problème c'est que le, le juge Saint-Cyr c'est pas malé ses affaires parce que... Non, non, euh, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est toute la structure. Le juge Saint-Cyr ça, c'est un idiot. Ça vous n'avez oh, pas besoin. Non, non, ça c'est un idiot. On n'a même pas besoin de parler de ces gens-là. Ces gens-là étaient avocats avant et ces gens-là se faisaient dire par le barreau du, du Québec ça, cette loi-là, tu ne dois pas la respecter, tu dois la violer. Mais le juge, l'avocat n'est pas puni parce qu'il viole la loi. L'avocat n'est pas puni parce qu'il viole et désobéit au jugement de la Cour. Parce que c'est le barreau qui est souverain au Québec. C'est l'Assemblée nationale appartient à revenu Québec et au registre des entreprises, comme vous, votre corps, le corps de Lise Thibault. Ça appartient, c'est un objet qui appartient au gouvernement, c'est pas un être humain. Et ça la au des entreprises et à Revenu Québec. Et c'est les avocats et les juges qui maintiennent le fait qu'il n'y a aucune loi ici et que tout ce qui s'applique s'applique <coughs> en vertu des lois qui ne sont pas des lois. C'est écrit dans la loi qu'elle n'est pas une loi. Alors que dans le Code criminel à l'article 6, l'article 6, tu peux bien que c'est la loi qui crée et nous expose à l'infraction. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'infraction. Et réel pour ton information, la cigarette, le cannabis, ainsi que l'alcool, ça a toujours resté criminel, alors qu'ils l'ont légalisé, mais c'est toujours criminel. Donc le gouvernement retire des taxes et des impôts sur des produits criminalisés qu'ils ont légalisés. Donc un gouvernement qui va chercher du taxage par des impôts et de la taxation, ces gouvernements-là doivent être emprisonnés immédiatement, c'est des bandits. Et c'est le barreau, c'est le barreau que tout créé sont. C'est le barreau du Québec. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, moi, c'est certain que dans votre dossier, que j'ai à cœur que je ne lâche pas parce que vous êtes à peu près que plus solide pour pouvoir présenter et défaire un système. Moi, je m'en vais avec ça. Et euh, je m'en vais avec ça au fédéral. Et c'est le fédéral qui va être obligé euh, d'acquiescer à mes demandes et de faire la preuve que la loi du Parlement du Canada, la loi P1, à l'article 2 qui dit que le Parlement du Canada continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de sa majesté, comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne. Et quand ils ont écrit ça en 1985, parce que le roi au Canada c'est Brian Mulroney, puis il y aura toujours un roi ou une reine au Canada, la reine au Québec c'est Nicole Estelle Duval, c'est la juge en chef de la Cour d'appel du Québec. Et c'est elle qui accepte ou refuse les appels devant son tribunal. Vous comprenez? Et oh, tout oh, ce qui est criminel, oh, oh. tout ce qui est criminel, la société d'achat automobile du Québec, c'est criminel, l'impôt, c'est criminel, l'industrie de la construction, c'est criminel, le cannabis, c'est criminel, euh, la cigarette, c'est criminel, et l'alcool, c'est criminel, parce que tous ces éléments-là sont débattus continuellement en Chambre pénale et criminelle des tribunaux judiciaires du Québec. Que ce soit de juridiction québécoise ou que ce soit de juridiction fédérale comme la Cour supérieure, la Cour d'appel, la Cour fédérale, aussitôt euh, que c'est criminel, automatiquement, le gouvernement présentement non, a, a tout à se rapprocher parce que n'a pas le droit de retirer des taxes et des impôts sur des produits criminels. Vous comprenez? Et moi actuellement, et ils vous ont vidé vos poches. Ce qui est regrettable, par contre, c'est qu'il n'y a pas de jeunes, pas de jeunes même, même pas de jeunes avocats. Le manier, il y a des nouveaux non, avocats. Non, non, non, non, ça, ça donne absolument. Il y a des avocats ce mot là. là. Un, un avocat, c'est tout simplement une merde. On n'a pas besoin de ça parce qu'ils sont montés par le diable. Ici, la non, bête, La avocat... bête au Canada, c'est le vous... barreau du Québec. Euh, c'est la bête. Ça 5... fait longtemps qu'on s'est ruiné. Comment? Puis on a pris des avocats depuis cinq ans. Ça fait longtemps qu'on s'est ruiné, là. Ah, non, non, non, non. Les avocats, c'est juste une ruinent! Regardez, il y en a un qui a passé hier à Denis Lévesque, là, euh, parce que euh, euh, je pense que c'est son conjoint ou Mario, quelque chose de même euh, qui a, en fin du compte, après avoir analysé son dossier, là, il, il va en cours d'appel dans ce dossier-là, et euh, la femme en question est contente, elle dit, en fin du compte, l'administration de la justice a décidé d'aller en appel là-dedans savez-vous savez combien qu'ils ont donné au gouvernement à date, combien que les avocats ont fait en argent? Ils ont fait 500 000 dans ce dossier-là. Ça, ça passait à Denis Lévesque hier. Ah oui, mais d'ailleurs, euh, les les non, non les les avocats, les... avocats ont donné... Si vous donnez... Euh, si vous excusez les avocats actuellement... Regarde là, le cannabis, ils ont déjà commencé, là, ça fait un mois, puis ils ont commencé, c'est dans le journal de moyen le matin, déjà 10 automobilistes arrêtés. C'est ça. Voyez-vous, oui, Arnaud ce matin il parle de petit de, de, de Thibaut, parce que c'est le Québec qui en parle ce matin. C'est tout le même journaliste qui s'achène sur elle. Euh... Oui, mais c'est pas la journaliste, c'est le barreau du Québec. C'est seulement le barreau du Québec, oubliez ça. Il paye les journalistes. Parce que la reine ici, c'était elle qui avait le pouvoir d'emprisonner un premier ministre, un ministre ou un député. Il n'y avait ouais, pas ouais, l'autorisation ouais. d'emprisonner un lieutenant-gouverneur. Mais les euh, n'a jamais. Non, non, non, c'est mais... zéro, ça c'est tout faux. Parce que vous êtes des gens. Euh... Ils n'ont pas le droit d'assermenter un objet. C'est écrit dans la loi. Vous êtes des objets. Ils n'ont pas le droit d'assermenter un objet. Donc, Liscipaud ouais. ne le sait pas. Elle ne connaît pas la distinction entre un être humain et une personnalité juridique. Vous-même, vous, vous ne connaissez pas ça. Moi, je l'ai appris, je l'ai étudié, j'ai gagné en cours en cours municipal. En cause du Québec, en cause supérieure. Et en ayant gagné ça, j'ai fait sauter le système bancaire, le système monétaire, mais ils veulent pas que ça De façon à ce que le système bancaire, monétaire, les fausses lois et les législatures au Canada continuent à fonctionner comme euh, si rien n'était. Alors ouais. que la, la première chose qui est la plus importante dans votre vie, c'est votre identité et votre signature. Et chaque fois que vous signez, vous vous mettez la corde au cou. Parce que une chose n'a pas le droit de signer. Une chose n'a pas le droit d'aller voter. Et vous êtes des choses, vous êtes des objets. La naissance naturelle d'un enfant n'existe pas en droit. Quand vous êtes né, vous là, là, vous n'existiez plus. C'est dans la loi sur euh, des laboratoires médicaux, à l'article 1J, qui dit qu'un enfant défunt, un enfant fétal est un défunt. Et c'est confirmé à l'article 223-1 du Code criminel qui a décidé par l'administration de la justice à quel moment un enfant devient un humain. À quel moment un enfant, pourtant enfant, est synonyme d'être humain, non? Mais je veux on à quel moment un enfant devient un humain, c'est un humain juridique, parce qu'un humain naturel n'a pas de droit, n'a pas de loi qui s'applique, il n'a aucun droit, on n'a pas le droit d'exister. Puis la loi sur l'existence, ils n'ont pas le droit de nous de nous expliquer notre existence, si vous le demandez. C'est la loi 1-2.1, règlement numéro 4, qui s'applique entre autres à la Société d'assurance automobile du Québec. Et quand j'ai gagné contre la Société d'assurance automobile du Québec en 2004, j'ai tout perdu. Carte d'assurance maladie, permis de conduire, tout, tout, tout au complet. Aujourd'hui, je n'ai pas plus de cas de maladie, je n'ai pas, pas plus de permis de conduire pour autant. Même, et là, là si euh, j'ai réussi à avoir mon fonds de pension, c'est grâce au protecteur du citoyen, parce que euh, quand euh, cette année, parce que, que j'ai eu 2% de ans cette année, et quand j'ai téléphoné au protecteur du citoyen, quand, euh, à Retraite Québec, ça existe toujours qu'ils m'ont téléphoné pour euh, me dire là, que j'aurais des prestations. Là, j'ai demandé qui vous a demandé, qui vous a euh, obligé, est-ce que c'est le protecteur du citoyen, puis ils m'ont confirmé que oui. C'est à cause du protecteur du citoyen que j'ai réussi à avoir mon fonds de retraite, sinon n'aurai absolument rien. C'est ça c'est franc pour vous. Et là, le moi, là. Puis qui a le, a le contrôle sur moi? Le barreau du Québec. Le barreau du Québec doit être supprimé, aboli. Il faut prendre le barreau de Common à Toronto. Ils sont 44 000 avocats. Il faut recycler les avocats ici en Common Mais Common ils ont détruit ici au Québec. Vous comprenez? Ils ont détruit le Common au Québec. Là, actuellement, moi, c'est certain que... le vont euh, faire maintenant des sessions de formation obligatoires. Comment? Les avocats, ils vont avoir des sessions de mise à jour obligatoires. Ah, écoute, c'est des mises à jour diaboliques. Il n'y a rien de bon dans le cœur de ces gens-là. Ces gens-là sont là pour vendre leurs femmes, leurs enfants et leurs familles, pourvu qu'ils conservent, qu conservent leur profession. Puis un avocat qui paye des impôts sur ses revenus, c'est un bandit. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de loi. Un juge qui paye des impôts sur ses revenus, c'est un bandit. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de loi. Et ces gens-là, ils qu'il n'y en a pas de loi. Donc quand ils vous disent qu'ils payent des impôts, c'est pas vrai, ils n'en payent pas. C'est pas compliqué. Le lieutenant-gouverneur n'est pas supposé de payer des impôts, puis la reine non plus. Le gouverneur général n'est pas supposé de payer des impôts. Alors, regarde notre lieutenant-gouverneur le lieutenant-gouverneur actuellement, un ancien bâtonnier du barreau du Québec. Pensez que tu fais des impôts, s'il en paye fait, ce gars-là, pas faire là. En plus de ça, ben, vous le savez, le, le, le, le lieutenant-gouverneur en 85, et le gouverneur général du Canada en 85, quand il a signé la dévolution de la couronne, qui dit que le Parlement du Canada continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne, alors que le lieutenant-gouverneur, a signé de sa main euh, une retraite. De son, euh, de son poste de, de, de gouverneur général du Canada, et pour être un gouverneur, ça prend un gouverneur général au Canada. Donc, le gouverneur général du Canada n'a aucun pouvoir, n'a pas d'autorité, n'a plus d'existence depuis non. 1985. Donc, penses-tu qu'Alice Sibaud un... méritait ce qu'elle qu vit actuellement? Penses-tu que toi, tu mérites ce que tu vis actuellement? Pas du tout. Ah non, non, non, non, ben, moi, moi, moi, moi, moi, comme... comme euh euh, j'expliquais hier aux gens qui m'ont rencontré. Moi, messieurs, j'étais, j'étais sur le parcours de Mme Thibault. Là, c'est passé parce que c'est ça, que Mme Thibault, elle, elle, elle, elle a quitté tout ce qu'elle avait pour payer, euh, le fameux remboursement exigé par le gouvernement. Non, Donc... pas à payer rien. Écoute, j'en paye plus d'impôts, moi. Comment okay. ça okay. que le gouvernement gouverneur continue à payer les impôts alors que moi, ils sont même pas de, de collecter les amendes? Puis je vais vous dire une chose. puis ça, souvenez-vous bien de ça. Quand qu ils m'ont emprisonné, J'étais supposé de sortir autour du 14 janvier 2015. Mais j'ai fait une demande euh, pour euh, de réduction de la peine, étant donné c'était la première fois dans ma vie que j'allais en prison. Donc, je voulais être libéré pour le 1er janvier. Ils m'ont euh, emprisonné le 12 décembre 2014, puis je voulais être libéré le 1er janvier 2015. Ça fait que j'ai passé devant un comité euh, pour étudier ma demande de libération conditionnelle. Vous comprenez il euh, hum. y avait trois personnes. Et là, ben, euh, on s'est mis à jardiner, ils ont dit, vous savez, vous êtes en réhabilitation et que les impôts, vous devez payer ça comme tout le monde, tata tata tatata. Ta. Donc, on a changé là-dessus. Vous comprenez-moi, je ne dois pas l'autre me signer. en fait qu'en fin de compte, ils ont dit, bon, mais regardez, ils ont dit, euh, euh, vous allez signer un document euh, pour euh, votre euh, libération conditionnelle. Il n'y a pas de problème avec ça. Euh, la seule chose y a, mais là, ils m'ont dit, vous savez, ils disent, euh, vous allez recommencer à payer des impôts, vous allez faire comme tout le monde, hein. Ah, j'ai dit, oui, oui, oui, oui, j'ai dit, moi, là, j'ai dit aussitôt que je suis libéré, je recommence à payer mes impôts. Mais là, je leur ai dit à une condition, là, ils ça de même. Là, ils m'ont écouté, là, là, ils ont tendu les oreilles. J'ai dit, vous allez me rédiger l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, le chapitre de loi I3, de 1985 euh, que, dans lequel il définit une loi comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de loi au Parlement du Québec et ça c'est confirmé par la loi Z03 de 1985 de Brian Mulroney qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Donc on va écrire ça sur le document en question. Vous allez le signer je vais le signer, vous allez me libérer, puis je commence à payer mes impôts en sortant d'ici. fait que là, euh, ils se regardaient les trois, ils ont dit, on va prendre ça en délibéré, on va vous revenir là-dessus. Ah, mais j'ai dit correct. fait qu'à peu près une journée et demie après, ils sont venus, ils ont dit ça a été refusé. J'ai dit comme ça, vous voulez pas respecter l'article 1 de la loi d'impôt sur le revenu du Québec qui dit qu'il n'y a pas de loi ici. Vous voulez pas l'écrire et le signer donc vous ne voulez pas observer et respecter la loi. Qui tu penses qui est en arrière de ça pour les empêcher Le barreau du Québec. C'est le euh, barreau ouais. du Québec qui décide de tout, tout, tout. Ouais. C'est le euh, barreau du Québec qui a jeté les euh... petits mots à terre. Qui oui, vous a bien, jeté à les terre. Les... Alors, de plus de moins en moins confiance à la justice. La justice, écoutez, c'est diabolique ici. <rire> L'administration de la justice, c'est carrément, c'est une pollution existentielle. C'est de la pollution. Où, où il y a de la pollution, c'est stérile. Et le barreau, c'est quelque chose de stérile dans l'existence du Québec. Le barreau doit disparaître. Il doit être remplacé par un barreau de common law de Toronto. Et ça devrait être du common law partout au Canada, ici. De façon à ce que puisse retrouver son honneur, sa dignité, vous comprenez mais Ils ont porté atteinte à, non seulement à sa réputation personnelle et à votre réputation personnelle à vous. Ils ont porté euh, tout simplement, euh, ils sont en infraction. Ils ont, ils ont porté tout simplement un, un terrible coup euh, sur la réputation, non pas de rien qu'à vous, mais de, à la monarchie, au pouvoir exécutif de la reine au Canada en vertu de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 et ça, c'est depuis le chapitre 14 de 1893 des lois révisées du Canada. Bon, Et, alors, euh, M. Le... M. Normandin, moi je vais vous laisser un peu pour bonjour là dessus parce que avait des choses à faire à matin, les documents à produire pour le syndic, madame euh, Thibault vous un beau bonjour là Moi aussi, euh... mais écoutez Réal, euh, je n'ai oui, pas M. pour M. me M. mettre M. au M. courant, M. parce M. que là je ne ce qui se passe. Sérieusement, il que vous veniez faire une petite tour à la maison. Que, là, je euh, suis vous savez que depuis 2004, j'ai plus le droit d'avoir de véhicule permis de conduire ou quoi que ce soit. C'est des Allez, gens là, qui sont obligés. Ah, ben, on va être obligé d'aller au courant de ville. C'est correct, non? <rire> Ben, écoutez, euh, on pourra s'arranger. Mais moi, ici, si je ne suis pas dans un château. Je vais vous dire franchement, loin d'être là. Mais euh, ce n'est pas grave. Euh, écoutez, euh, vous êtes les bienvenus. Et on ira manger à Fashion Foot à quelque part. Et euh, ça va me faire plaisir. Et moi, n'oubliez pas une chose, vous êtes toujours dans mes prières, puis je m'occupe tout le temps du dossier de Lise et de vous-même, Réal. Toujours, bien toujours, bien, que vous bien. le vouliez ou non, je m'occupe toujours de vos dossiers et vous allez tout récupérer ce que vous avez perdu, croyez-moi. Parfait. Alors, bonne journée à vous et merci pour votre appel. Là. Ça m'a fait plaisir. Et salutations bien. à Mme Lise Thibault aussi. Ok, bye-bye. Au revoir, bye-bye. Donc, euh, vous voyez comme moi que, écoutez, Réal, c'est le meilleur gars du monde. Il euh, ne veut pas reprocher euh, trop sévèrement euh, le comportement des avocats, le comportement des syndics et tout ça. Et euh, c'est certain que, étant donné qu'il était quand même dans, la, dans les forces armées canadiennes, c'est-à-dire euh, il était membre de la défense nationale, et euh, ce, cet homme-là ne, ne peut pas s'ouvrir euh, librement euh, et ouvrir euh, sa pensée publiquement et dire exactement tout ce qui se passe, mais on voit quand même qu'il est victime du système et qu'aujourd'hui, écoutez, on ne peut plus faire confiance à l'administration de la justice. Il est trop tard, il est trop tard, il y a trop de gens actuellement qui sont punis alors qu'il n'y a pas de loi, qu'il n'y a pas de constitution ici. Les décrets, c'est tout nul. Je regarde post Canada actuellement. Il va y avoir un décret là, qui va être déposé par le fédéral pour forcer euh, Postes Canada à retourner au travail. Alors que... Puis là, ben, ils veulent essayer de réétudier le fait de la liberté euh, syndicale et tout ça. d'être capable de protester si on est maltraité par nos employeurs. Alors que l'impôt sur le revenu, les syndicats le savent, que l'impôt sur le revenu, c'est illégal, il n'y a pas de loi, il n'y a absolument rien. Mais c'est ça qui nourrit le fonds d'action de la FTQ. C'est vos impôts qui sont prélevés illégalement, inconstitutionnellement, anticonstitutionnellement. Alors que quand on, on prélève des impôts sur vos revenus, vous êtes endetté à 174% de vos revenus. On ne peut pas payer des impôts, on ne peut pas fournir de l'argent au, au fonds de solidarité de la FTQ au fonds d'action de la CSN si on est déjà endetté à 174% de nos revenus. Quand vous payez des impôts, vous réduisez votre pouvoir d'achat, vous réduisez l'activité économique du Québec et du Canada. Et les impôts s'en vont, regardez, là, ils vont encore subventionner Bombardier, il y en a pas assez qui se sont fait fourrer par Bombardier actuellement. Mais les médias d'information sont là pour vous tromper à cause du Barreau du Québec et des avocats qui contrôlent TVA, qui contrôlent Radio-Canada. Moi, qui m'a envoyé en prison? Hein? C'est en 2012, ça a commencé en 2012, à l'émission Enquête d'Alain Gravel, citoyen souverain à tout prix. Puis là, ils ont montré un Américain qui tire dans le dos d'un policier aux États-Unis, puis ils nous ont euh, fichés euh, comme étant des êtres comme ça, qui ne respectent pas les lois, qui n'ont aucun respect euh, ou, et aucune dignité envers l'être humain. Et même que tout dernièrement, euh, Bernard Drinville déblatérait à la radio, je pense c'est hier ou avant-hier, sur euh, justement un citoyen souverain. Alors qu'un citoyen souverain, c'est vous et moi qui allons élire un gouvernement comme l'année prochaine, là, au fédéral. Ces gens-là, c'est des abrutis. Drainville, c'est un gars qui vient du Parti québécois. C'est un nul à chier. Il dit bien ce qu'il veut bien dire, parce qu'il a toutes les ondes à sa portée. Il peut parler à n'importe qui, et il peut dire n'importe quoi. Il porte atteinte à ma réputation, à la réputation de tout votre monde, à toutes vous autres, là, ceux qui allaient voter, tu devait avoir une souveraineté pour pouvoir aller voter. Vous devez être libre aussi. La liberté, c'est « free man »,« free woman » par les chartes des droits et libertés, par la charte des droits et libertés de la personne de la terre québécoise, « on the land » Québec, et par la charte canadienne des droits et libertés à Ottawa, « the land of Canada ». Vous comprenez Et c'est drôle il y a, ça n'existe pas, ça, euh, une communauté de freemen, handelands, incorporés au registrants des entreprises et des biens non réclamés de revenu Québec. Ça n'existe pas. Ça, c'est une invention hein, des avocats du barreau du Québec pour mater les gens qui connaissent leurs droits comme moi, qui